Donc, je suis Nours Sadar. je suis producteur d'une de, de, euh, société qui s'appelle White Lion Film en France, euh, qui est dans le groupe Media One, qui est une, un label qui est destiné à, à produire des, des séries euh, premium et des séries euh, Scopro International. Et euh, j'ai eu l'envie euh, avec François de créer euh, un nouveau label qui s'appelle Black Swan Tales, euh, orienté sur l'horreur et l'épouvante pour faire des films cette fois-ci. Euh, et c'est un projet qu'on a initié euh, 2018. En, en 2018. Donc l'ambition de, de Black Swan Tell, c'est de produire euh, quatre films, je pense que ça va être tous les 18 mois. Euh, et euh, donc on est en train de tourner le premier et on est ravi. Le film qu'on est en train de tourner, le premier, il s'appelle Deep Fear. C'est un, mmh. un slasher qu qui est censé se passer euh, dans les catacombes euh, à Paris. C'est l'aventure de, de trois jeunes qui fêtent leur diplôme de, de fin d'études dans les 90. années 90 et, euh, et donc ils ne connaissent pas bien Paris. Enfin, il y a une des, des, des, des trois qui, qui s'est installée, euh, ses amis la rejoignent pour les week-ends et ils cherchent euh, un, un truc fun à faire et euh, dans un bar, un, un ami d'un ami leur propose de faire une sortie dans les catacombes, ils vont euh, donc faire une descente. Puisqu'on appelle ça descendre dans les catacombes, et euh, rien ne va se passer comme prévu, et ils vont vivre l'enfer. On est dans un film de genre, donc on est sur un film d'horreur, mais c'est un film d'horreur assumé série B, donc on est, bien évidemment, on doit assumer un décalage. On n'est pas là pour être sur du euh, 100% crédible, 100% dramatique. Moi, ce que j'aime, ce que je fais toujours, c'est d'amener un certain décalage. Les comédiens, ils sont. Euh, euh, incroyable. Franchement, j'ai la, la chance d'avoir des comédiens. Euh, on a pu avoir un, une base de casting qu'on a pu aller rechercher en France, etc. Et de bosser notamment avec Sophia Le Safre et euh, Victor Meclé, qui sont loin d'être des débutants et qui amènent des choses en 10 secondes à l'écran et qui sont impressionnantes. Et euh, même chose pour tous les, les autres comédiens, même Cassim euh, qui tourne un petit peu moins, et qui, avec, je crois que c'est sa deuxième expérience, euh, on a pu faire plein de super choses avec, avec lui. Et tout ça nous permet d'amener le scénario bien plus loin et, et d'avoir un film qui n'est pas juste une série B, qui n'est pas juste de l'horreur et c'est un, un, un, un micmac de, de plein d'émotions et on espère qu'au montage, tout ça prendra. Sonia, c'est un personnage, euh, je ne sais même pas comment dire, juste comme moi, normal, euh, qui veut juste faire plaisir à ses potes et qui, qui sait garder un peu la tête froide aussi quand des choses euh, bizarres arrivent. Il s'appelle Max et euh, je pense qu'on si peut dire que c'est le genre de personne qui a vraiment peur de tout. Il est a, il a à peu près phobique de tout ce qui existe et quand il va se retrouver dans les catacombes, il va devoir essayer de faire en sorte que, que, que ça aille au-delà de ça. Qu'il Qu va devoir prendre son courage assez ses deux mains. Il faut avoir une bonne idée de, des étapes de la ligne parce que sinon, on se retrouve à… Comme on ne tourne pas tout chronologiquement, on se retrouve à, à avoir trop peur à la scène qui vient avant la scène où on est censé avoir vraiment peur. Et après, on ne suit pas des paliers… Enfin, c'est dur d'essayer de, de, de garder des paliers logiques. quoi. On sent qu'on est là pour les bonnes raisons, et on sent que c'est chouette ce qu'on fait. quoi. C'est dur, mais c'est chouette, parce que ça, c'est vraiment un sentiment génial. Je pense que quand on nous dit qu'on part euh, autant de temps dans, les, dans, dans des profondeurs, euh, <rire> isolées de tout, euh, juste pour, euh, pour faire un film, euh, ça fait un peu peur. Et en plus, on fait un film d'horreur, donc quand même, il y, y a tout ce côté un peu euh, tension, euh, stress et tout, qu'on doit souvent amener, qui est du coup fait un peu sportif. Mais... Euh, mais ça se passe vraiment très bien parce qu'on a une super chouette équipe, donc en fait ça va quoi. J'aime bien un peu toucher à tout et c'est vrai que quand on me propose du film de genre, je suis contente parce que c'est parce que pas le truc le plus répandu. C'est compliqué à financer le genre dans les moyens traditionnels. Euh, on sait que du coup, on est capable d'aller capter entre guillemets des talents euh, qui n'ont pas l'opportunité de le faire autrement que comme ça en réalité. Et donc ça c'était aussi quelque chose donc dans la réflexion qui était importante pour nous, de se dire on offre on, peut, on, on devient vraiment un guichet, entre guillemets, pour les talents qui ont envie de faire du genre. C'est vraiment comme ça qu'on se positionne, c'est de venir, de se dire ok, t'as envie de te faire plaisir, t'as envie de faire un film complètement déjanté de genre, viens, on va le faire avec toi, et si ça match, si, euh, si l'envie est là, on, on sait qu'on peut le faire. Donc on est vraiment dans des trucs euh, où on va vite et on peut euh, très rapidement se positionner sur un projet. J'espère qu'on euh, arrivera euh, à amener le, le film euh, le plus loin possible et si déjà il peut être à 50% tout le talent qu'on a eu la chance d'avoir ici à chaque poste malgré qu'on ait énormément de, de gens euh, jeunes mais qui, sont, euh, qui font que euh, voilà j'espère que le film sera à la, à la hauteur du talent de tout le monde et que ça nous permettra d'en faire plus, beaucoup ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le